Ok, donc on va rapidement voir euh, DHCPV6 comme, euh, comme mécanisme. Donc, euh, pas, pas grand chose à, à dire par rapport à, à ce qu'on a en, en V4, il n'y a pas énormément de différence. Simplement, quand est-ce qu'on va commencer à avoir du DHCPV6 pour euh, récupérer les adresses eh bien, quand on reçoit la réponse, alors bon, ici, on n'a pas d'adresse, il hein, y a une erreur, il n'y a pas d'ID2, mais quand on a une réponse à notre router sollicitation, dans lequel on a le bit O égale à 1, qui indique que l'on ne va pas configurer automatiquement l'adresse, mais on va passer par DHCPV6. Donc, dans ce cas-là, on, le... on envoie la requête DHCP, et le serveur répond en donnant donc, une adresse. Même mécanisme qu'on euh, qu a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est utile Donc, on a commencé à avoir le débat euh, tout à l'heure. Donc, de demander est-ce qu'on doit centraliser ou décentraliser. Donc, si vous voulez une approche vraiment centralisée, contrôler les adresses dans votre réseau, bah, pour l'instant, c'est la, la seule manière de le faire. Je vous ai montré quelques pistes pour faire autrement, mais euh, pour l'instant, ça sera le, le seul moyen. Mais en fait, si on regarde le. DHCP c'est pas c'est pas l'idéal pour gérer les adresses. Vous avez euh, si on regarde en IPv4. On a on va d'abord regarder les cas des clients et des serveurs. Donc si on a un serveur, on a vu qu'il était plus intéressant de faire une configuration manuelle du serveur et de lui donner une adresse un identifiant interface qui est euh, bien connu. Donc, autant mettre directement l'adresse au niveau du, du serveur ou l'y configurer en fonction, de, avec un débord discovery ici, pour avoir quelque chose de toujours stable. Et donc, on n'a pas intérêt à rajouter un serveur en HTTP qui peut être un élément de plus de panne dans euh, la configuration de la machine. Donc ici, on aura plutôt intérêt à faire une configuration statique. Maintenant, pour un client. Pourquoi on utilise des HCP en IPv4 pour les clients Alors, si on prend cette salle, donc on a une borne Wi-Fi, quelque part, je ne sais pas où aller, peut-être, dehors, et on se connecte au réseau de, de la salle. Donc, si on regarde le nombre d'adresses que l'on va avoir, même si on prend l'adressage privé, Mettons que l'on va avoir un slash 24 qui permet d'allouer des adresses aux machines. Donc on a la possibilité d'allouer jusqu'à 255 adresses par, euh, sur le réseau. Le nombre de personnes qui, ont passé, qui sont passées dans cette salle est supérieur à 255. Donc ça veut dire que le but du mécanisme DHCP ici, c'est en particulier de gérer une pénurie puisqu'on a moins d'adresses que des équipements à connecter. Et donc, on utilise des HTTP pour ça. En IPv6, c'est le contraire. J'ai 64 bits, donc 2 puissance 64 valeurs possibles, basées sur des adresses MAC qui, fait, par exemple, donc qui font que chaque adresse est unique. Et donc, là, j'ai beaucoup plus d'adresses que d'utilisateurs qui vont passer dans la, dans la salle, sous mon hotspot. Donc... Le mécanisme DHCP n'est pas là pour gérer la pénurie, mais va être là pour deux raisons. La première pour centraliser l'allocation d'adresse, et la deuxième, qui peut être intéressante, à voir, pour pouvoir avoir un dialogue avec le serveur DNS pour enregistrer cette adresse dans le serveur DNS. Okay? Mais techniquement on peut s'en passer, et donc on peut utiliser donc le, ici la configuration sans état. Alors ce qui fait que jusqu'à présent, dans à peu près tous les réseaux qu'on qu a vus, mais on est encore dans un milieu assez académique, pas de production, donc on avait une de, il y a une demande au début pour du DHCP, l'administrateur système veut reproduire ce qu'il connaît en IPv4, et donc continuer à faire du dhcpv 6 en ipv6 mais dans la pratique eh bien les réseaux deviennent des réseaux donc euh, administrés euh, non, ou des réseaux pardon avec une attribution automatique d'adresse en utilisant des bords discovery donc c'est ce que vous auriez euh, ici si on avait euh, de l'ipv6 dans le, le réseau de production en Wi-Fi, mais ça on en reparlera euh, par la suite alors par contre si l'allocation d'adresse, c'est quelque chose qui est peu intéressant, un autre paramètre dynamique qui est intéressant donc par DHCP, c'est la délégation de préfixes. Donc, si vous êtes fabricant de CPE, donc d'équipement en bordure de réseau, eh bien, vous avez une autre utilisation de DHCP qui vous permet donc de récupérer des préfixes de votre opérateur. Donc, vous faites une requête dHCP à votre opérateur en disant « Donne-moi le préfixe du réseau. » Votre opérateur vous retourne le préfixe. Donc, par exemple, dans cet exemple, on a un slash 48 qui vient de, de l'opérateur. Et ensuite, le routeur ici va créer un préfixe qui dé, qu dérive de alpha1. Il va rajouter son site ID et ensuite va donner sur cette interface un préfixe et les machines qui sont derrière vont récupérer le préfixe en utilisant donc routeur euh, advertisement. Donc, on a un schéma un peu différent dans IPv4. Si je prends donc un équipement, un CPE, en IPv4, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, vous avez généralement une liaison PPP entre votre DSLAM ou ce qu'il y a derrière le DSLAM, on va simplifier. Et votre CPE. Cette liaison PPP vous permet de récupérer une adresse publique. Et ensuite, derrière, vous faites du NAT. Vous avez ici un serveur DHCP qui donne, qui a été configuré en usine, qui va donner des, des préfixes. Aux équipements qui vont se connecter, et quand vous avez un dialogue ici qui va se faire vers l'extérieur du réseau, vous avez votre adresse privée ici 192, etc. Et là, la fonction nat, et vous mettez l'adresse publique que vous avez reçue à la place. Donc, ça c'est en v4. C'est quoi du nat C'est du pat Oui, enfin, c'est du nat avec euh, du port translation. Je... Simplifie enfin, au niveau de NAT. Euh, donc, ici on a cette fonctionnalité. En IPv6, PPP, on peut garder du PPP ici pour récupérer les adresses. Le problème de PPP, c'est que ça ne vous configurera que les adresses liens locales. Donc le PPP IPv6 ne permet pas de récupérer tous les paramètres que, que l'on a en V4, mais là on a une adresse liens locale. Ensuite, on peut récupérer en faisant un RA, par exemple, une adresse globale. Donc de cette manière-là, on peut dialoguer avec des adresses globales vers l'extérieur du réseau. Ensuite, eh bien, on veut récupérer un préfixe ici. Donc on envoie une requête dhcpv 6 Prefix Delegation qui va aller sur un serveur qui est servi à nous identifier, etc. On envoie ici le préfixe. Et donc, de l'autre côté, on fait les RA en donnant une part, le préfixe total ou une partie du préfixe. Et ici, évidemment, on a un dialogue de bout en bout entre les, les équipements. Vous voyez un peu la différence entre ce que l'on fait en V4 et ce que l'on va faire en V6. Et là, l'utilisation de... Donc de euh, du prefix Delegation est quelque chose de très intéressant. Que ça permet de configurer les, les différents équipements. Alors, juste, bon, je passe vite sur les, les messages de, de DHCP. Donc, vous avez le client, le relais et les serveurs. Donc, votre client va envoyer un message sollicite. On l'a vu tout à l'heure, ce message va être, enfin, ces messages vont être encapsulés dans un euh, relay Forward, qui peut être envoyé en multicast dans le réseau de votre société. Donc, tous les serveurs vont pouvoir le recevoir, et les serveurs répondent « Ok, moi, je peux faire quelque chose ». Vous en sélectionnez un, vous lui posez une requête, vous avez une, une réponse. Ainsi de suite, vous pouvez renou euh, renouveler périodiquement l'information comme vous avez en, en V4. Et puis après, vous pouvez la libérer si, euh, si vous voulez. Donc voilà, donc rien de, de très nouveau, à part un petit point qui est euh, un peu embêtant, c'est que quand vous avez vous créé un serveur, eh bien vous, ce serveur-là va être obligé de créer une identité unique. Alors cette identité unique, pour, euh, enfin le client et le serveur vont la créer, et c'est basé par exemple sur l'adresse Mac et le temps, ou une valeur unique, ou euh, tout ce que vous voulez. Et donc cette information-là va se retrouver dans toutes les trames pour vous identifier, vous et votre serveur. Et cette information doit être euh, stable, même après les, euh, les reboots de l'équipement. Donc ça, ça permet d'identifier les, les requêtes, les, les machines qui vont euh, répondre. Bon, je ne rentre pas dans, dans tous les détails, on verra demain euh, quelques équipes quelques alors, on a, on a commencé à avoir ce, ce débat là, la dernière fois. Est-ce que c'est mieux de faire du stateful, c'est-à-dire du DHCP, ou du, du stateless, c'est-à-dire du SLAC, donc stateless autoconfiguration, adresse autoconfiguration Bon, alors, l'avantage de faire du stateless, c'est que vous déléguez à votre routeur le travail de configuration des machines. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, vous perdez le contrôle sur l'adresse. À vous de voir si euh, c'est quelque chose de, de fondamental ou pas dans, dans le réseau. Donc là, euh, et on a, quand on passe en Stateful, euh, le contraire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler l'adresse. Mais évidemment, ça demande plus de temps. Et il n'y a aussi euh, pas énormément d'implémentation de... Euh, de DHCP, ce qui peut être aussi un problème. Donc en gros, on peut dire, si on veut partager le marché à l'heure actuelle, quand on est dans des réseaux plus personnels, on va évidemment faire du stateless, et si par contre on veut être dans une entreprise, ou une l'industrie, on ira plus reproduire ce que l'on fait actuellement en V4, en attendant d'autres possibilités offertes par le marché, donc de passer par des serveurs DHCP. Alors, voilà pour euh, cette première partie de, de cours où on a vu les, les mécanismes de base d'IPV6. Il va en rester un à, à regarder, c'est le DNS. Donc, comment rentrer des, euh, des informations dans le DNS. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le, le DNS, en fait, il y a deux problèmes. Quand on fait... On utilise le DNS, on utilise un protocole pour parler avec le DNS, et dans ce protocole, on transporte des adresses. Donc, vécifier le DNS, ça veut dire le protocole, vécifier les commandes, les interrogations, les réponses du DNS, et la deuxième chose, c'est vécifier l'information qu'on va trouver dans le DNS. Alors, ces deux choses séparées. Il y a une règle importante, c'est que l'on doit garder l'information consistante. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quel que soit le protocole que vous utilisez, donc si vous faites une requête en V4 ou une requête en V6, vous devez avoir la même réponse. C'est-à-dire que si je suis une machine V4 qui interroge pour avoir l'information concernant un équipement et il n'y a qu'une réponse en V6, eh bien cette machine répond, euh, V4 doit avoir cette réponse, même si elle ne sait pas quoi en faire. Et vice-versa. A chaque fois, quel que soit le langage d'interrogation, V4 ou V6, j'aurai les mêmes réponses. Donc on va, on va regarder comment on peut faire ce genre de choses en, en jouant avec l'architecture du DNS. Et maintenant, bah, comment transporter le, euh, le protocole, les informations concernant les adresses IPv6 dans le DNS Eh bien, il y a un nouveau champ qui s'appelle AAAA. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça Ce On appelle Quada. Pourquoi A4A uh, c'est pas comme triple A authentification, accounting et sais plus ça c'est de l'humour d'informaticien c'est parce que l'adresse IPv4 est 4 fois plus grande que l'adresse IPv4 que en v4 le champ est A donc on met un quad A donc 4 fois 4A c'est comme ça euh, sinon, bah, on va retrouver les autres champs, hein, on ne va pas rentrer dans, dans le détail des, du DNS, mais tous les autres champs bah, sont, sont inchangés. Alors, si je regarde ce que je vais mettre dans un... Donc, si je prends du bind, quand vous avez un champ, donc par exemple, www.afnic.fr, eh bien, vous définissez dans vos enregistrements quelque chose qui est IN, pour dire que c'est de l'internet, A, on a vu pour IPv4, et après vous mettez la valeur pour IPv4. Qu'est-ce qu'on fait en IPv6 On fait la même chose, IN, la quad A, et on met l'adresse IPv6. Donc là, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, il y a le reverse. Alors c'est quoi le reverse c'est quand j'ai un adresse IP, je voudrais savoir le nom de la machine. Alors, on, en a, on a commencé à en discuter la dernière fois. Est-ce que c'est vraiment utile dans tous les cas C'est moins flagrant en, IPV4, en IPv6 qu'en IPv4. En IPv4, normalement, toute machine sur Internet va se dans le reverse pour retrouver son nom. En V6, c'est peut-être moins grand. Alors, comment ça marche en IPv4 On a en IPv4, donc si je prends une machine qui est, qui est comme adresse IP 192.44.77.12, par exemple, et eh bien je, ça c'est 32 bits, c'est une adresse sur 32 bits, et eh bien je vais passer par une astuce qui va la transformer en nom de domaine, en nom de machine. Et à partir de ce nom de, de machine, et eh bien, je vais ensuite pointer vers l'information importante. Donc, qu'est-ce que je fais Vous voyez, quand on prend un DNS, en fait, là, si on regarde avec slider, l'information la plus générique est à gauche, et l'information la moins générique est à droite. Maintenant, quand je fais www.toto.com, l'information la plus générique est à gauche, à droite, pardon, et l'information la moins générique est à droite. Donc, on va retourner l'adresse. Donc, en fait, on va avoir, ce que l'on va faire. On a une zone spéciale pour ça, qui s'appelle inADDR.ARPA. Alors, ARPA, ça, ça veut dire quoi, à votre avis Donc, on pourrait croire que c'est... une allusion à l'ancien ARPANET qui avait avant l'internet quelques siècles alors un jour on a appris que c'était pas vrai ça voulait dire adresse REGISTRATION AND PARAMETER area bon mais bon c'est un tour de passe passe de, de l'IETF et donc qu'est-ce que l'on fait ben, Je prends mon adresse ici et je vais la lire à l'envers pour respecter cette, du générique au moins générique, donc ici je mets 192, 44, 77, 12. Donc je lis dans ce sens-là, et donc évidemment la résolution se fera dans ce sens-là. Et ce que je fais après, c'est que je fais un pointeur vers le nom de la machine qui peut être toto.telecombretagne.td.eu. Et donc... Quand j'ai une adresse IP, je crée ce nom ici, je le résous, et ensuite ici j'aurai la machine à qui il correspond. Donc ça c'est ce qu'on appelle le reverse. Alors en V6 il y a eu beaucoup d'humour, parce qu'en V4 vous voyez c'est relativement simple, on le prend octet par octet puis on le met à l'envers. Ben, en V6, on le prend caractère par caractère et on le met à l'envers. Évidemment, là en plus, on ne met pas les deux points, de points, on met tous les zéros, etc. Donc ça fait quelque chose d'un peu long à, à taper. Et surtout, la source d'erreur dans ce genre de, de choses est assez grande. Donc vous avez des outils qui vous permettent de l'écrire de automatiquement. Ça Et, bon. Et pourquoi ils n'ont pas décomposé la de la Parce que ça, c'est plus, plus générique. C'est-à-dire que. Ici, on a des problèmes parce que si on a, par exemple, si j'ai un slash 17, donc une délégation de 17, mettons 15, si j'avais un slash 15, ben, il faudrait que je mette deux entrées ici pour les deux valeurs possibles du bit qui permet d'aller jusqu'à 16. Là, ben, comme je vous l'ai dit, on, on va surtout prendre l'habitude de travailler sur les multiples de 4. Et donc les multiples de 4, ça donne un chiffre ici. Donc ça permet d'avoir qu'une seule entrée. Si j'avais regroupé, ben il aurait fallu que je mette plus toutes les valeurs possibles pour un préfixe. Là, on est quand même beaucoup plus souple de, de ce côté-là. Alors on n'est pas complètement souple, sinon il aurait fallu écrire en binaire. Donc ça aurait été, ça aurait été pire. Mais ici, donc, on, on se trouve sur une division raisonnable du type de 4. Et c'est pour ça que normalement, les préfixes que vous allez allouer à vos clients où vous allez recevoir des, des registres sont, euh, par exemple, si France Télécom a un stage 19, eh bien au niveau du résolveur ici, vous allez avoir les entrées pour arriver jusqu'au stage 24. Donc ça veut dire que, pardon, jusqu'au stage 20, Donc, vous allez avoir deux entrées, c'est type de 4. Donc vous allez avoir deux entrées ici qui vont dé définir France Télécom, et puis après, euh, vous allez avoir France Télécom qui va allouer, si nous, France Télécom alloue sur les multiples de 4, ça fait plus qu'une seule entrée, dans donc ça, ça permet d'avoir une représentation, bon, affreuse, euh, qu'on la voit comme ça, mais qui est relativement souple à, à gérer, qui ne fait pas beaucoup d'entrées dans les, dans, les, dans les DNS. Et je veux dire, hein, vous avez des outils, des petits scripts qui vous permettent de, de convertir un nom. Donc ça, ça simplifie énormément les, les choses. Donc ici, par exemple, on a euh, le même... La même adresse ici, donc je peux rentrer de manière compressée euh, ici. J'ai la même adresse ici, de manière non compressée, mise à l'envers. Et ici ensuite je pointe vers, euh, vers son nom. Donc à partir des, du bind 8, tous les, les binds supportent IPV6. Donc maintenant on en est au 9, donc vous n'avez pas de, pas de problème. Vous trouverez partout... Euh, donc le, le DNS en V6 et tous les résolveurs de tous les OS maintenant le font. Alors, il y a juste un OS où vous pouvez avoir des problèmes, c'est XP. Donc je vous ai dit que sous XP, vous pouvez configurer l'IPv6, vous faites IPv6 install, mais la résolution de nom se fera toujours en IPv4. Donc ça c'est un, un des inconvénients, vous ne pouvez pas faire un réseau IPv6 only si vous avez des machines XP, parce que la résolution de nom devra passer euh, par IPv4. Alors, euh, on va passer... Je vais faire des schémas, ça sera plus clair que, que tout ça. Alors, on a plusieurs problèmes. Je vous ai dit, on doit avoir des sites, on doit, quelle que soit la requête que je vais avoir, je dois pouvoir faire mes requêtes en IPv4 ou en IPv6 et avoir le même résultat. Alors, ça peut poser des problèmes. Par exemple, vous avez un site qui est IPv6 en Et vous avez donc un site ici qui est IPv4 en ligne. Donc ici, vous avez un un résolveur qui tourne, et ce, ce résolveur, donc, n'est qu'en IPv6. Donc, comment comment on va faire Donc, par exemple, ici, vous avez toto.ipv6.tv.eu. D'accord Donc, vous avez votre machine en IPv4 qui veut connaître, l'adresse de toto.ipv6.tb.eu. Donc, qu'est-ce que va faire cette machine C'est envoyer sa requête pour Toto à un résolveur qui se trouve normalement dans son entreprise. Et ce résolveur donc, a été configuré avec les 13 adresses, des 13 racines du DNS. Donc, on a vu... Les 13 adresses de DNS, on a vu que ça correspondait à plus de 13 racines à cause de euh, Donc qu'on a vu Donc, qu'est-ce qui va se passer Donc Premièrement, on va interroger une racine, une des 13 au hasard. Le routage va nous envoyer vers une machine en lui demandant quelle est l'adresse IP, quelles sont les adresses IP de toto.ipv6.tb. Point eu. Donc la racine ici va dire j'en sais rien, mais va demander à point .eu dont l'adresse, mettons, est euh, A, donc une adresse IPv6, et par exemple un quada, qui est telle adresse, pardon, adresse IPv4 ici, et un quada pour l'adresse IPv6. Donc ensuite, j'ai des informations pour continuer ma requête. Donc, je vais maintenant demander au serveur .eu, quelle est l'adresse IP, quelles sont les adresses IP de totoipv 6tbeu Lui va me répondre en disant demande à tb.eu et voilà, donc dans la glu, ce qu'on appelle la glu, on va avoir deux adresses en IPv4 et en IPv6 qui nous permettent donc de poursuivre ma requête. J'ai les adresses ici, donc je demande à tb.u quelle est l'adresse de Toto.ipv6, externe. Et donc là, le problème, c'est que ici, on peut me répondre pour ipv6.tb.u. Eh bien, la glu, c'est un quada, et c'est donc euh, Y. Et là, ben, cette machine-là n'est que V4. Donc, elle ne peut pas poursuivre. C'est en contradiction avec la règle que l'on a vue, où on doit avoir, quel que soit mon protocole d'interrogation, je dois être capable d'avoir la réponse même si je ne sais pas comment faire de la réponse. Je dois avoir cette réponse. Si j'avais eu ici un résolveur qui était V6, ben lui aurait pu aller interroger ce résolveur pour demander. Or, celui-là ici est incapable de le faire. Donc, on a un problème d'incohérence au niveau du réseau. Donc, pour éviter ça, ce que l'on va faire, c'est utiliser donc, une des propriétés qu'on a dans le DNS, c'est-à-dire que ici, en fait, vous êtes primaire, c'est-à-dire que vous êtes responsable de votre information, mais dans le DNS, on ne garde pas qu'une copie de l'information, parce qu'on veut que le système soit redondant. Donc, normalement, ce que vous allez faire, c'est enregistrer vos informations dans un autre serveur qui est secondaire. Ben à vous de passer des accords avec quelqu'un qui a un serveur qui est double pile, V4, V6. Par exemple, à la limite, je peux dire, je mets mes infos dans cette zone-là, en tant que secondaire, où là, j'ai une double pile V4, V6. Ou je vais voir ailleurs un endroit où j'ai cette double pile. Donc, en ayant cette double pile ici, quand j'aurai la réponse, ben j'aurai deux quadas, qui seront le primaire et le secondaire, et j'aurai un A qui sera le secondaire. Et donc là, je pourrais interroger celui-là pour récupérer l'information. le primaire n'a pas de V4 Parce que je suis dans un réseau de test, j'ai plus d'adresse V4 dans ma société, ou je suis en train de tester un réseau IPV4 only, IPv6 en ligne, donc j'ai pas attribué d'adresse. Ce qui n'est pas le cas le courant. Mais ça peut arriver. Et le secondaire, il, normalement, il doit être notifié au prix. Oui. Ben, là, il est. Je veux dire, Le secondaire, lui, a une adresse V4 et une adresse V6. Donc ici, moi, je cause en V6 pour lui donner mes informations. Par contre, lui est capable de répondre aux interrogations en V4 venant de l'extérieur. Donc ça, euh, ça va être le problème qui va nous, nous occuper le plus quand on va parler de transition. Il y a deux choses, c'est pouvoir mettre du V6 dans des réseaux, mais c'est après avoir l'information qui est disponible dans un protocole dans une autre version du protocole. Ça, c'est... Oui Justement, dans ce cas-là, euh, on, on adresse l'adresse ipv 6 on est d'accord Oui avec IPV6. mon ipv4 ici ouais. va dialoguer avec, avec cet équipement et c'est équ... parce que ces adresses là il sait pas quoi en faire ah, donc il va il garder a... cette glue et cette glue va donc il va la répondre et on va lui dire toto.ipv6.tb.u c'est quoi d'a quelque chose et puis là, bah, il n'en fera rien. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je dois faire, c'est garantir que le DNS est consistant. Voilà. Alors, par exemple, si on prenait l'inverse, pendant longtemps, on avait les racines qui n'étaient qu'IPv4. Donc, si j'avais une machine IPv6 ligne, eh bien, je ne pouvais pas aller interroger la racine. .fr est en IPv6 depuis 2003. Donc depuis 2003, on pouvait faire la... Si vous vouliez résoudre, euh, alors à l'époque, enst-bretagne.fr, même Rennes, bretagnefr eh bien, le serveur DNS de Rennes était en IPv6, le serveur Télécom Bretagne devait être en IPv4, le serveur .fr était en IPv6, et la racine était en IPv4. Donc vous étiez obligé de faire vos requêtes en passant d'un protocole à l'autre. Si êtes... Donc dans ce cas-là, quand vous êtes sur ce genre de choses, eh bien, si vous avez ici une machine IPv6 only, donc elle va dialoguer avec son résolveur en IPv6. Et après, eh bien, certaines requêtes vont partir en IPv4 avec des réponses qui peuvent contenir une glue en IPv6. Et ensuite, vous allez interroger par exemple en IPv6, vous avez la réponse, Et avec une glue uniquement IPv4, donc vous interrogez en IPv4, ainsi de suite. Donc ça c'est une possibilité, c'est alors... Dans ce cas-là, si vous êtes dans un réseau IPv6 en ligne et que vous voulez résoudre ici, eh bien vous êtes obligé d'aller vers un résolveur qui est double pile ou un résolveur qui, quand il va tomber sur du V4, va pouvoir, de manière récursive, en interroger un autre qui, lui, sera capable de faire du V4. Mais la règle simple, c'est tout le monde parle, donc toutes les réponses sont les mêmes. On ne va pas répondre différemment suivant qu'on est en V4 ou en V6. Parce qu'après, ça donne un, un réseau complètement inconsistant. Donc voilà un peu le, au niveau du DNS. Vous verrez demain dans les TP, vous allez, on va configurer un DNS, mais ça n'a rien de, de compliqué par rapport à la configuration d'un DNS V4. Par contre, là, on voit apparaître les problèmes de, de transition, c'est-à-dire que pour avoir accès à l'information, eh je suis obligé de passer par des relais applicatifs qui vont être double pile pour permettre d'avoir les informations dans, dans les deux Donc, Alors juste pour l'anecdote, en fait, les racines ont mis énormément de temps à passer par l'IPV6 parce qu'il y a eu des craintes. Alors ces craintes n'étaient pas fondées, mais il y a eu beaucoup de prudence au niveau de de l'internet, c'est que normalement la taille d'une requête doit être inférieure, je crois, c'est à 510 octets ou 512, je crois que c'est 510. Ce qui fait que si vous regardez en IPv4, la requête, la réponse venant des racines, fait que ça tombe à peu près juste là-dedans. C'est-à-dire que les noms des racines, déjà, c'est A, B, C, D, E, jusqu'à M. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est le plus petit nom qu'on peut trouver. Donc ce qui fait que ça ne prend pas beaucoup de place dans la requête. Ensuite, on met les 13 adresses IP des 13 racines. Et donc tout ça rentre dans la taille du, du paquet. Maintenant, on va mettre de l'IPV6. Ben, ça dépasse. Alors, il y avait deux solutions. Soit faire du TCP pour récupérer des paquets plus grands. Mais faire du TCP pour faire des requêtes, ben, c'est sortir euh, euh, la machine de guerre. Il hein. euh, faut ouvrir un contexte, il faut faire un plein d'échanges. Déjà, le temps de résolution, c'est quand même quelque chose d'important euh, au niveau du, donc, du DNS ou passer à un autre standard qui est EDNS0, qui permet d'étendre cette taille de paquet, on le signale par un bit. Alors la crainte pendant longtemps des exploitants du, des racines, c'est de dire, bah, si on les passe en EDNS0, il bah, y a peut-être des équipements qui ne vont pas du tout adapter, à, quand ils vont recevoir un truc qui fait plus de 510, et eh bien vont se planter. Alors ce n'était pas vrai parce qu'on avait l'expérience, par exemple des points FR, des points Japon, et et autres qui étaient passés en IPv6, mais quand même, il y avait une certaine prudence avant de basculer tout. Maintenant, c'est euh, passé, donc il n'y a, a pas de problème pour, pour utiliser. On a vu que tous les OS ont, ont bien supporté. Alors, au niveau euh, donc DNS, on a vu un peu les, les choses. Alors Je ne sais pas euh, pourquoi on reparle de ça ici, mais... En gros, donc on est toujours au niveau de la, la sécurité. Donc ici on a la euh, enfin on a déjà pas mal parlé de, de tous ces trucs-là. C'est que l'autoconfiguration est une attaque et on avait vu. Donc on devait se protéger de ces attaques. Et donc je vous l'avais dit, hein, le mieux, c'est d'authentifier les utilisateurs au niveau 2. Donc empêcher quiconque de rentrer dans votre réseau par une protection de niveau 2, genre 802.1X, ou euh, WPA sur du Wi-Fi, et puis après, il euh, y aura moins de problèmes. Ça, on a, on a déjà parlé, donc je, je vais passer. Alors, par contre, dernier point au niveau de, de la sécurité, c'est euh, donc le, le firewall. Alors, a priori, il n'y a pas beaucoup de changements entre un firewall V4 et un firewall V6. Donc on a les, les mêmes choses, on a les mêmes règles, mais on va utiliser évidemment des adresses beaucoup plus longues pour euh, passer. Alors, c'est bien, mais ça ne suffit pas. En particulier... Si, on prend donc, euh, le... si je prends un réseau à l'heure actuelle, en IPv4, qu'est-ce qu'on fait En IPv4, on a vu, on a du NAT. Donc c'est une espèce de diode qui bloque les connexions entrantes. Et donc, on n'a que des connexions qui sont à l'initiative de l'utilisateur. Donc on est à peu près protégé des méchants qui sont à l'extérieur, vu que le NAT empêche de rentrer, avec toutes les limites qu'on avait vues la dernière fois, mais euh, c'est assez efficace. En IPv6, évidemment, je maintiens du bout en bout euh, des deux côtés, donc, je peux avoir des connexions entrantes ou des connexions sortantes. Donc là, je n'ai plus de NAT. J'ai juste une fonction de forwarding au niveau de mon routeur. Donc, comment faire pour se protéger Eh bien, ce qu'on va faire, c'est simplement ici, à la place d'un NAT, Mettre un firewall et interdire les sessions qui viennent de l'extérieur. Et donc de cette manière-là, je me retrouve dans un cas similaire au NAT. Bon, mais je n'ai pas énormément gagné. Parce que ici, euh, par rapport à NAT, qu'est-ce que je gagne ben, Je connais mon identité ici, alors que... Enfin, euh, je ne connaissais pas mon identité ici, parce qu'elle était traduite au niveau du NAT. Ici, l'identité que j'envoie est bonne. Et donc, ben, si je fais du SIP, si j'ai un appel entrant en SIP ici, ben, il sera bloqué par le firewall. Donc, il, faut, il va falloir sophistiquer cette, euh, cette fonction de firewall, pour permettre aussi à des connexions rentrantes de passer. Alors, ça commence à venir. Le meilleur exemple, c'est euh, ce que l'on a avec UPnP. Donc, UPnP, c'est plutôt du réseau domestique, mais en UPnP, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous avez un profil qui s'appelle IGD, pour euh, Internet Gateway, euh, Device. Internet Gateway Device. Et ce profil-là a été défini pour IPv4. À quoi il sert pour IPv4 Il sert à définir des contextes dans le NAT. Quand je suis en train de faire du bittorrent ou je fais des jeux en ligne, je veux être, pouvoir être joint via l'extérieur. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ben, Je vais prendre un numéro de port. Donc je ne sais pas, moi, le port euh, 700, ça fait un peu trop. Ça. Euh, 000, 55 555. Je prends ce numéro de port et je dis que quand je reçois des choses sur le port 5555, je dois l'envoyer sur la machine 10.1.1.1 sur le port 55. D'accord qu'est-ce que je vais faire avec le protocole UPNP C'est découvrir mes routeurs et ensuite aller configurer ce contexte dans le routeur. De cette manière-là, je vais pouvoir avoir des flux rentrants. Alors, ça peut être utilisé par BitTorrent, ça peut être utilisé par les PlayStation, ça peut être utilisé aussi par les bots et autres virus pour permettre après les... Et communications rentrantes mais de cette manière là donc on peut euh, recevoir des flots rentrants récemment donc en décembre l'upnp forum a proposé une version 2 de sa version incluant ipv6 et donc dans cette version upnp qu'est-ce que vous faites et eh bien vous avez un firewall qui bloque au flux rentrant, et ce que vous faites, c'est définir ce qu'on appelle des pinholes, c'est-à-dire que vous allez dire le port 55, 555, par exemple, est autorisé vers la machine 2001, enfin vers moi, euh, donc celui qui a émis cette requête HEP, euh, cette requête du PNP. Et donc de cette manière-là, vous allez pouvoir faire rentrer le trafic correspondant à ce flux. Donc ça, c'est des choses qui, euh, qui commencent à apparaître pour permettre de, faire, euh, donc de bloquer les flux en entrée et puis d'ouvrir à la demande pour ce qui est intéressant. Euh. Alors, par contre, on peut voir aussi au niveau de du PNP, hein. je vous dis que ce n'était pas un modèle de sécurité parce qu'un virus pouvait envoyer les mêmes, les mêmes requêtes. Maintenant, normalement, vous avez des mécanismes d'authentification qui permettent d'authentifier les équipements qui ont le droit de, de... Donc vous avez un, un système d'appairage, un peu comme les DOCT, où euh, vous allez appuyer en même temps sur une touche sur votre ordinateur et euh, sur votre routeur, et donc ils vont s'échanger des certificats, et seules les machines qui ont les certificats Pourront faire ce genre de choses. Donc, on a une meilleure sécurité, bon, mais on n'est pas encore dans une sécurité absolue. Sinon, l'autre solution d'entreprise, par exemple, si on veut faire rentrer des flux SIP, eh c'est qu'on ait un firewall beaucoup plus sophistiqué avec ETA qui va analyser le trafic SIP, par exemple, déterminer les ports qui sont négociés pendant l'échange SIP pour pouvoir ensuite permettre à RTP de passer. Donc, ça veut dire qu'ici aussi, on a besoin d'une sophistication. Alors, la La première, là, avec l'épinol. Euh, Celui-ci, là, avec... Non, c'est en dessous, là. Avec l'épinol Oui. Moi, je trouve que ça fait un peu de bricolage. Euh. Si vous voulez. Bah, ouais. Comment vous feriez bah, je ne sais pas, justement, il faut aller à la deuxième solution d'avoir un firewall pour c'est sûr que c'est plus, plus intéressant parce que là, là rien n'empêche les attaques en faisant ça. Alors, rien n'empêche les attaques, en effet, parce que si l'équipement ici est authentifié et qu'il y a un virus, il, euh, il va se retrouver euh, à attaquer, le, ah, à ouvrir oui. tous les ports. Donc, nous, à, à Télécom Bretagne, on va faire un peu on dirait que là... Organisé, euh, on a des, des solutions dans lesquelles on, on considère qu'on va donner non plus une adresse IPv6 à un équipement, mais on va donner l'adresse IPv6 à un utilisateur comme un fichier. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les adresses IPv6 comme des, des fichiers avec des droits d'écriture et lecture. Donc, Ce qui fait que par exemple si j'ai une appli SIP qui tourne et qui dans un espace protégé et eh bien cette appli SIP utilisera cette adresse ip pour dialoguer avec le firewall et pourra faire des trous par contre ici j'ai les zones dans lesquelles l'utilisateur lance ses process ces zones là auront une autre adresse ipv6 et par contre celle là n'aura pas les certificats nécessaires pour faire pour faire les trous donc on peut imaginer après des, des solutions Ça, je Normalement, je n'en parle pas parce que ce n'est pas l'état de l'art, c'est plus des, des travaux de recherche que, que l'on fait ici. Mais ça, on peut le faire en V6 parce qu'on a tellement d'adresses qu'on peut en donner au, presque une par process. Alors qu'en IPv4, ben, on donne l'adresse à la machine, pas aux applications. Donc ces architectures-là vont également évoluer dans, dans le futur. Et je pense que dans 4-5 ans, ben, on ne gérera plus le, le réseau de la même manière. Et pour l'instant, on essaye de reproduire ce que l'on fait en V4 pour le mettre en V6. Et euh, si vous regardez l'UPNP, euh, je veux dire, le NAT euh, traversole ici du PNP, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Donc vous avez plein d'applis qui commencent à utiliser ces, ces services-là. Donc c'est une bidouille ici, et on retrouve euh, la bidouille ici. Donc voilà, alors, rien de... Bon, sinon il y a des règles simples, hein. vous allez voir le RFC qui, veut, qui vous donne ce que l'on doit faire au niveau d'un firewall, hein. c'est assez simple, hein. les, les links local, les... tout ce qui n'a pas un scope global ne doit pas sortir de, de votre réseau, donc ça c'est à peu près logique. Euh, par contre, comme on l'a dit, et là on va insister énormément, hein, c'est vous devez laisser passer ICMP. Absolument pas filtrer ICMP, parce que c'est quelque chose d'important pour, par exemple, euh, MTU Discovery, ou même le, les erreurs. Donc ce genre de mécanisme doit pouvoir revenir vers la station. On a dans les, un, Une philosophie d'IPV6, c'est de reporter les traitements dans les stations. Donc, et le cœur de réseau ne fait rien, donc il faut que le cœur de réseau puissent communiquer les erreurs aux équipements. Bon, après, euh, vous devez augmenter. Au niveau des extensions, il y en a deux que vous devez faire passer. C'est la fragmentation et IPSec. Donc, authentification et euh, chiffrement. Par contre, les autres, ça, vous pouvez les jeter. C'est-à-dire que celles-là, vous les verrez presque jamais en production. Donc hop-by-hop, up up. on a vu c'était pour des paquets plus grands que 64 kg. Donc il n'y a aucune raison d'en avoir maintenant. La destination et euh, l'option routage, pour l'instant c'est utilisé dans deux cas, quand on fait du multi-homing et quand on fait de la mobilité. Chose que, enfin Multi-homing avec des solutions expérimentales. Donc ça aussi, ce n'est euh, euh, pas très utilisé. Et en plus, ben ça complique énormément le travail de notre firewall. Parce qu'en IPv4, un firewall, c'est très simple. Vous avez l'adresse source, l'adresse destination, le port source, le port destination. Et les décisions vont se faire en regardant ça. Maintenant, en IPv6, vous avez l'adresse source, l'adresse destination, un chaînage d'extension, il faut regarder, et ensuite, votre niveau 4, avec port source, port destination. Donc, ça va compliquer déjà, par exemple, si je fais de la mobilité, je vais peut-être être obligé de filtrer sur des informations contenues dans les options, les extensions. En plus, on n'a pas... Regardez ça dans les détails. Mais une extension, c'est composé d'options. Ces options peuvent être mises dans n'importe quel ordre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment analyser en profondeur le paquet pour trouver l'information. Alors que ici, on, a, on sait que tel champ contient telle valeur. Donc ça veut dire que le, que le firewall va être beaucoup, devrait être beaucoup plus complexe à gérer pour autoriser une machine qui va mettre telle option avant telle autre alors qu'une autre machine fera mettra les options dans un autre ordre. Alors pour l'instant c'est de la théorie. En pratique, vous pouvez considérer qu'en production ces extensions-là ne servent à rien. Donc les seules vraiment importantes c'est la fragmentation c'est important et l'IPsec. Si alors il faut évidemment avoir des états. ça C'est important pour justement pouvoir filtrer des choses un peu plus à niveau applicatif. Et puis l'autre point, on va le voir dans la suite, hein, cet après-midi, je pense, on va regarder les, les mécanismes de transition et on a des tunnels. C'est-à-dire que l'on va encapsuler du V6 dans du V4, du V4 dans du V6, de manière plus ou moins volontaire. Vous avez par exemple Windows qui va dès que vous allumez un PC en Windows 7, va essayer de créer des tunnels pour offrir une connectivité IPv6. Donc si vous avez une superbe politique de sécurité IPv4, eh bien, si à côté de ça, vous avez vos tunnels qui permettent d'avoir du trafic IPv6 dans les deux sens, en bypassant votre firewall, bah, c'est pas très bien. Alors une fois, on avait eu, il a, au début d'IPv6, il y avait un mec du ministère de l'économie qui était intéressé à ipv 6 parce que ça lui permettait de passer à travers les, les firewalls du ministère. Donc il voulait mettre de l'IPV6 pour ça. Bon. Je pensais que c'était un, un bon moyen incitatif parce que si on pouvait payer moins d'impôts en allant hacker les, les sites du ministère en IPV6 et en IPV4, je pense que ça aurait été un bon moteur pour, pour ipv 6 Mais à part ça, il faut faire très attention à ce genre de choses parce que vous pouvez vous retrouver avec des, des, des sorties non contrôlées dans votre réseau. Donc désactivez tous ces mécanismes comme Teredo, 6 to 4, qui vont chercher à avoir automatiquement de la configuration, de la connectivité. Surtout bon, que la qualité de service ne va pas être terrible. Alors c'était bien au début quand il y avait très peu d'IPv6, mais maintenant la densité des réseaux IPv6 augmente. Et donc, il y a des mécanismes plus simples pour se connecter qui offrent une meilleure qualité de service. Alors, euh, évidemment, quand vous montez euh, sur les couches, eh bien, vous allez retrouver aussi des adresses, aussi bien au niveau HTTP que au niveau SIP. Et donc, votre firewall doit, doit prendre en compte ce, ce genre de choses. Donc voilà, quelques liste hein, d'équipements avec euh, donc les, les différents niveaux de, euh, de, de filtrage. Alors, je ne sais pas, heureusement, que notre ingénieur C réseau n'est pas là, parce que dans cette liste, il y a un équipement assez haut de gamme qui, normalement, permet de faire du filtrage IPv4, IPv6. Et euh, donc, on l'a acheté pour ça. Et quand on l'a mis en... Place, on s'est aperçu qu'il ne faisait pas du PV6, que c'était dans la roadmap et que, que ça viendra un jour. Donc je vous laisse deviner lequel, ou sinon vous pourrez le rencontrer dans, dans les couloirs, ou sinon vous avez Michel qui pourra peut-être donner le nom de, de ce fabricant il bien connu. Donc il faut faire attention, hein. c'est-à-dire que entre ce que vous avez dans les appels d'offres et la réalité, on a pas mal de, de surprises. En particulier, ce fabricant euh, peut se demander pourquoi on n'a pas de IPv6 sur le Wi-Fi. Donc on a plusieurs réseaux Wi-Fi euh, ici. Je suis connecté en ce moment à un réseau Wi-Fi, je pourrais me connecter à un autre, mais on n'est qu'en IPv4. Alors, pour deux raisons, Alors, on a un premier réseau qui s'appelle EduRom. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Edurom, c'est un réseau universitaire qui vous permet d'aller dans une université vous connecter au Wi-Fi parce que vous êtes identifié par vos, connect... vos identifiants locaux. Donc si je vais à Paris dans une université, j'utilise mes identifiants de Télécom Bretagne et il y a des accords entre guillemets de roaming entre universités pour, pour accéder au Wi-Fi. Alors normalement, on a notre AP ici. Quand je me connecte, je suis en phase authentification. Et donc, je reçois, je suis connecté sur un réseau qui est complètement séparé du réseau de prod. Donc je reçois un préfixe IPv6 et je reçois une adresse IPv4. Je m'authentifie et normalement, après, je passe ça a réussi, sur le réseau de prod sauf qu'il y a un bug dans cet équipement et on passe pas en, on passe en ipv4 sur le réseau de prod mais on reste sur le préfixe de logging ipv6 donc il euh, y, y a un gros problème donc on a chez cette on a des, des bugs des tickets ouverts chez ce, ce fabricant mais euh, il ne veut pas pour l'instant corriger ce, ce bug Deuxième bug, c'est sur le ce réseau invité. Donc si vous voulez vous connecter au Wi-Fi, je pourrais vous donner ce réseau invité. Euh, non, on a un autre réseau avec portail captif. Et sur le portail captif, eh bien, notre portail captif donc, bloque toutes les requêtes V4 et on doit s'identifier. Par contre, les requêtes V6 passent à travers sans euh, être bloquées. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de, de protection. Donc, on a été obligé de désactiver V6 sur les Wi-Fi à cause de, de ces problèmes. Donc, ce n'est pas encore euh, tout à fait rose au niveau de la capacité des équipements, même si euh, au moment de l'appel d'offre, on, euh, on vous jure que IPv6, c'est leur première des préoccupations et qu'ils ont fait ça euh, amoureusement dans les, les OS, la réalité est généralement pas aussi vraie et vous... donc si vous voulez passer de l'IPv6 en production, ben vous devez bien tester avant les fonctionnalités, sinon vous risquez d'avoir pas mal de, de surprises. Donc surtout à ce point là, veut... c'est dès qu'on sort du forwarding. On va le voir maintenant au niveau de, l de la partie plus transition. Quand on reste dans du, du forwarding plus, plus de la gestion de réseau, ça, ça marche bien. Dès qu'on utilise les adresses pour autre chose que simplement router les paquets, eh bien là, on se retrouve avec quand même des, des problèmes dans, dans les réseaux. Alors, on va maintenant aborder la, une grande partie du cours, Donc, qui est l'intégration. Alors, au G6, il y a énormément de débats sur ce mot. Est-ce qu'on doit parler de migration, de passage de... Donc, euh, on préfère intégration, dans le sens où on ne veut pas tuer V4, pour l'instant. Donc, le but, ce n'est pas d'arriver à éliminer V4. V4 est, est là et va durer longtemps. Hier, on en parlait à table. Hein. Les réseaux X25 sont toujours là. Donc, il n'y a aucune raison que les réseaux IPv4 disparaissent du jour au lendemain parce qu'il y a IPv6. Il y a même une autre règle, c'est si vous avez un truc qui marche en V4, vous n'allez pas le... risquer votre poste en le passant en V6. Donc, c'est... C'est là où c'est di... difficile, c'est-à-dire que vous devez vous préparer à IPv6 sans tout casser dans votre entreprise. Donc, il n'y a pas... Et on verra donc dans, dans la suite. Donc, il n'y a pas une seule stratégie pour, euh, pour intégrer IPv6 dans, dans l'entreprise ou euh, dans un réseau ou chez vous. Il y a donc différentes possibilités. Et pour l'instant, il faut dire on n'a pas un recul énorme pour euh, donner des, des règles en disant voilà il faut faire de cette manière-là. C'est vraiment encore de, de l'artisanat. Il faut voir les différents sites pour voir comment on peut faire. Donc ici, on va donner des grandes lignes. À vous, après, de m'interrompre pour dire, ben nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on a ça, c'est une, une bonne solution. Alors, donc, pourquoi ça enfin, intégrer ben, Vous êtes, je pense, conscient. Hein, si vous êtes là, c'est pas pour faire du tourisme, c'est parce que vous êtes conscients qu'IPV6 va, va arriver. On a donné plein... Plein d'arguments, on a regardé hier les, les tables, on a vu qu'il n'y aurait plus de préfixes. En plus, on a de nouvelles applis qui vont apparaître, en particulier, euh, j'ai parlé beaucoup de réseaux de capteurs ou de M2M. Ça, ce sont des, des applications qu'on va voir de plus en plus, dans lesquelles on a besoin d'aller interroger des équipements distants pour avoir des, euh, des paramètres ou envoyer des actions. Donc c'est plus que des ordinateurs, il y a un nombre considérable. Et donc si on veut les mettre en réseau IP, ben en IPv4, on a peu de chances de le faire. Donc par exemple, tous les travaux sur le Smart Grid, le réseau de capteurs et autres, ne se font qu'en IPv6. Vous n'avez pas de, de standard pour, pour V4. Pour les véhicules intelligents, c'est la même chose. Les constructeurs automobiles définissent des standards en IPv6. Le temps que ça arrive sur le marché, eh bien, on suppose qu'IPv4 sera en moins bonne forme qu'il l'est actuellement. Je ne dis pas qu'il aura disparu, mais il ne euh, sera, plus, sera plus uniquement là. Alors, le problème aussi, c'est qu'on va le voir hein, dans, les, dans les mécanismes que l'on va mettre, bah, la complexité du réseau IPv4 va croître. Donc, gérer un réseau IPv4, ça va être de plus en plus coûteux. Parce qu'il va falloir mettre plein d'astuces pour, euh, pour gérer les adresses. Et donc euh, on va se retrouver avec euh, des coûts de gestion importants et donc ipv 6 devient moins cher de ce côté-là. Je ne dis pas que ipv 6 est euh, la solution idéale à l'heure actuelle, il y a encore du travail pour intégrer tout, mais on, a, on va quand même vers une plus grande simplification. Alors, après, ben, il y a tous les, tous les cas. Alors, vous avez les cas où un système IPv4 et un... Donc, vous avez les deux bouts qui sont IPv4 et le réseau IPv4. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez les cas où vous avez un réseau IPv6 partout. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, je serai moins optimiste que le slide. Je dirais que euh, il faut que le réseau soit IPv6. Et que le réseau soit IPv6, c'est peut-être pas ça. Vous avez des vieux équipements que vous, vous voulez maintenir dans votre réseau parce que vous n'avez pas envie de mettre tout à la poubelle. Donc là, il y a sûrement des astuces à, à faire pour, pour transporter le trafic IPv6. En particulier, on verra, vous avez par exemple une, une utilisation de MPLS qui vous permet de transporter de l'IPv6 dans des infrastructures qui était à l'origine défini pour, pour V4. Ensuite, vous avez un réseau, donc deux équipements IPv4, que vous devez connecter à travers IPv6. Ou le contraire, deux équipements IPv6 que vous devez connecter via un réseau IPv4. Bon, là, pareil, soit on utilise du MPLS pour rendre agnostique le réseau, où on peut utiliser des tunnels. Donc le tunnel, c'est simplement, je prends mon paquet IPv4, je le mets dans une enveloppe IPv6 et je l'envoie dans mon réseau IPv6. Ou je prends mon paquet IPv6, je lui rajoute un en-tête IPv4 et j'envoie sur le réseau IPv4. Donc ça, c'est euh, pas compliqué non plus. C'est un peu plus dur à gérer, mais on a des bonnes solutions. Alors... Euh, donc on, on les verra. Et là, il n'y a pas de problème parce que, enfin, c'est des solutions simples, parce que les deux équipements et les deux bouts sont pareils. V4 ou V6. Maintenant, le cas qui est très complexe, et on n'a pas vraiment de, de solution universelle, pour regarder au cas par cas, c'est quand j'ai un équipement V4 qui veut parler à un monde V6 ou un équipement V6 qui veut parler avant de V4. Le 5 étant plus compliqué, parce que qu'il est venu avant IPv6, donc il n'est peut-être pas au courant que ça existe. Tandis que ipv 6 lui, euh, sait que IPv4 est là. En plus, l'adresse IPv6, ça fait 128 bits. Donc on a vu, on peut rajouter 32 bits, on peut mettre 32 bits, par exemple, d'informations IPv4. Alors que quand j'ai 32 bits, c'est beaucoup plus dur de mettre 128 bits d'adresse IPv4. Donc là, c'est des, des cas un peu plus compliqués. Alors, il faut voir si on doit les résoudre ou pas. C'est un peu le problème qu'il y a eu à, à l'IOTF, c'est-à-dire qu'il y a eu des approches génériques pour dire ben, « On va essayer de résoudre tous les cas et que ça marche dans partout. » Alors, on s'est aperçu, hein, ça, depuis 15 ans, il y a eu des, plein de mécanismes qui ont été définis. Et... Euh, il n'y a pas vraiment eu de solution qui ont fait l'unanimité. Donc, plutôt que d'essayer de résoudre le problème complètement, essayer plutôt de le diviser et résoudre certaines parties du problème, et ne pas euh, vouloir mettre IPv6 partout. Peut-être qu'en en entreprise, vous allez garder votre cœur de réseau, votre intranet en V4, et simplement, à la fin, le traduire en V6 pour l'extérieur mais pas euh, vouloir tout changer, tout intégrer, que tout, tout parle avec tout, dans tous les cas, parce que ça, c'est un problème qui est euh, difficilement soluble. Donc on verra euh, ce genre de choses. Alors, après, ben, on a plusieurs euh, possibilités. Alors, il faut voir qu'à l'origine, si vous regardez les, les prédictions de l'IOTF, c'était pénurie d'adresse en 2012. Ça, c'était les prévisions de 93. Alors, on se demande comment ils ont fait, mais ils n'avaient pas si tort que ça. on est en 2011, 2012, c'est bon. Alors, ça, c'est vraiment un mystère de voir comment ils ont pu trouver cette, cette date. Je pense qu'il y a plein d'erreurs qui ont fait que finalement, c'était bon. Mais euh, l'idée était de dire, bah, avant que les problèmes arrivent, on va migrer en IPv6. Et donc... IPv4, petit à petit, va disparaître, et on gardera qu'IPv6 euh, qu avant que les problèmes arrivent en IPv4. Alors, le marché, on a décidé autrement, parce que IPv4, ça marche bien, j'ai pas de problème, pourquoi je passerai à votre protocole, là, les adresses, là, sont horribles, on va pas gérer ça, de toute façon, il n'y a pas de produit qui, qui permette de faire ce que je veux, donc je reste en IPv4, je mets des NAT, je mets des plein d'astuces, mais je mets des studs, etc. Mais ça marche plus ou moins bien, donc je, je préfère rester en v4. Résultat des courses, ben on se retrouve maintenant à gérer deux problèmes à la fois, le fait que IPv4 est en, en bout de course, et qu'il faut introduire IPv6. Donc au lieu d'avoir réalisé les problèmes, ben on les a en même temps. Alors. L'idée, à l'origine, c'était la dual stack. Donc le modèle IOTF de base, c'était de dire, on va faire une double pile, on va donc introduire partout l'IPv6 en même temps que l'IPv4, et puis une fois que l'architecture va être déployée, eh bien petit à petit, les services vont migrer vers V6. Alors ça n'a pas marché, parce que l'infrastructure a mis beaucoup de temps à se déployer. Non, il y a aussi des erreurs de, de jugement, je pense que nous, enfin, si vous nous demandiez, il y a quelques années, euh, enfin, depuis 1995, c'est pour quand IPV6, notre réponse ne change pas, et ne changera toujours pas, c'est dans deux ans. Donc et là on est à peu près sûr maintenant d'être dans le vrai, mais euh, pendant longtemps on a été dans le faux, en, en donnant euh, dans deux ans. Donc pourquoi ben Parce qu'il y, y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé. IPv6, c'est pas que le forwarding, c'est-à-dire que faire des pings en IPv6, on a su le faire très très vite. Mais derrière, euh, mettre de l'IPv6 sur un des deslam, bon, on ne sait pas encore toujours le faire. Parce qu'il y a des équipements qui euh, vont avoir des fonctions de routage, pas uniquement de pontage, et il n'y a pas cette fonction de routage IPv6. Ou si on a le routage, euh, on n'a pas les mécanismes d'allocation de préfixes tels qu'on les a en V4. Ou... On ne peut pas identifier un, identi un utilisateur de la même manière. En V4, on, utilise un, on identifie un utilisateur en regardant son adresse. Ici, son adresse, elle peut changer toutes les cinq minutes. Donc, on doit reporter ça au niveau du préfixe, la partie qu'on va lui attribuer. Donc, ça, ça a plein de changements. En plus, vous avez euh, votre console d'administration où euh, vous avez euh, 2 cm sur l'écran pour afficher l'adresse. Bon, ça permet d'afficher l'adresse IPv4. Ça ne permet pas d'afficher l'adresse IPv6. Donc, il y a plein de problèmes qui ne sont pas les problèmes de, de routage, où on retrouve l'adresse, mais l'adresse sert à autre chose que ta à routée, à identifier, à être attribuée, des choses comme ça. Donc, ce qui fait que, bon, c'est un peu des, des points qu'on a mal, euh, mal anticipés, et ce qui fait que ça prend plus de temps, parce qu'il faut vraiment changer toute la chaîne. Renater est depuis 1993 en IPv6. Mais Renater, c'est un réseau simple, c'est des routeurs. Donc il a fallu mettre des routeurs en double pile, puis tout, ça a été tout, et après on connectait les universités. Comment on a su notre préfixe qu'on a configuré dans le routeur C'est parce qu'on a reçu un mail de Renater en disant ben voilà, votre préfixe est 2001-61301. Quand vous êtes en ADSL, vous n'allez pas recevoir un mail en vous disant euh, configurez votre box pour mettre tel préfixe. Donc il y a toute cette chaîne à voir. Ce qui fait que bah, le modèle dual stack, il n'est pas évident à mettre en œuvre. Même à l'heure actuelle, chez vous, euh, vous avez peu de chance de pouvoir mettre un modèle dual stack parce que votre ISP, à part que chez Free, ne vous offre pas d'IPv6. Alors, on a. Oui. Bruno Stevens qui viendra faire les... les TP avec nous demain. Donc, euh, l'autre euh, solution, alors quand on n'a pas la connectivité euh, qui arrive à notre porte, bah, on la crée et on utilise des tunnels. Donc, on prend nos paquets IPv6 et on les met dans des paquets IPv4 et on les envoie sur ce euh, réseau. Donc ça, ça marche bien. Alors, ça peut être soit automatique, c'est-à-dire que vous allez avoir des informations dans l'adresse IPv6 qui vont servir à, qui vont être recopiées dans l'entête IPv4, Donc, et vous allez comme ça pouvoir aller à peu près n'importe où, ou vous avez des tunnels configurés, c'est-à-dire que manuellement, vous allez dire tel tunnel va vers telle destination. Donc là, vous allez recréer une architecture virtuelle. Donc ça, ça a été les premiers euh, mécanismes. Alors par exemple, les tunnels automatiques, c'est ce qu'utilise Free. Donc les solutions 6RD, euh, que l'on verra cet après-midi, donc utilisent Free. Et les tunnels configurés, c'est ce qu'on avait fait au début, avec donc, le réseau euh, 6Bone, qui était le réseau de test. Alors l'inconvénient d'un tunnel, c'est que c'est très facile à faire. Et donc, comme c'est facile à faire, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, et dites :« tiens, bah, je vais faire un tunnel avec toi. Et vous faites un, un tunnel avec lui, et vous vous retrouvez avec un plat de spaghettis plutôt qu'avec une vraie architecture. Et donc, vous avez des routages absolument aberrants. J'en avais regardé un paquet pour le Mexique. Donc, on faisait un trace route à l'époque, il allait au, en Espagne. Donc, on se dit, tiens, c'est un nouveau protocole de routage qui privilégie la langue avant le... La, Pays, mais après l'Espagne on allait au Japon et après du Japon on allait au Mexique donc c'était aberrant d'un point de vue euh, routage mais comme un tunnel on ne voit pas la complexité le nombre d'équipements qui est en dessous et eh bien pour niveau IPv6 bah, c'était à trois sauts Espagne Japon Mexique alors que derrière il y avait au niveau IPv4 il y avait beaucoup plus de routeurs à traverser mais ça n'était pas pris en compte donc, les tunnels sont des choses très utiles. On va continuer à les utiliser dans la transition, mais à utiliser avec précaution. C'est-à-dire, vous devez respecter, essayer de respecter la topologie physique du réseau et pas essayer de les déployer n'importe comment, parce que sinon, vous avez des, euh, des routages assez bizarres. Donc, voilà quelques mécanismes. Alors L'autre possibilité, ben, c'est de faire communiquer le monde V4 avec le monde V6. Donc plusieurs solutions, soit on traduit. Alors moi je ne suis pas un, un fanat de, de la traduction, c'est-à-dire on fait un NAT, d'un côté on va faire du IPv4, et d'autre côté on va reconstruire un en-tête euh, IPv6, ou vice-versa. Alors ça pose des gros problèmes de scalabilité. c'est-à-dire que ça peut marcher sur des petits réseaux, mais à l'origine, par exemple, si vous regardez les specs de la 3G, ça devait être en sortie du réseau 3G, on était capable de faire de, de la traduction. Alors ça, ça sera impossible. En V4, on y arrive à peu près, parce que les tailles de paquets sont les mêmes, et il suffit de changer quelques champs. En V6, les tailles de paquets ne sont pas pareilles, donc ça va poser des problèmes de MTU, ça va poser plein de problèmes qu'on n'avait pas en V4, et ce qui fait qu'on ne peut pas aller très très vite. Et sinon... Les autres approches que moi je considère comme plus intéressantes, c'est d'utiliser de, des relais applicatifs. On en a vu un exemple avec le DNS tout à l'heure, où je pouvais pas, j'ai des informations à donner au monde V4, mais moi je ne parle pas V4, donc je les donne à un équipement qui lui parle V4 et V6, donc moi je peux y donner en V6, et les autres peuvent l'interroger en V4. Donc ça c'est des solutions qui euh, marchent bien pour une grande partie des protocoles qu'on qu trouve dans l'internet alors les, les approches DualStack donc sont relativement simples vous les avez documentées ici dans, dans le RFC donc vous faites tout en V4 et tout en V6 donc comme ça il n'y a pas de problème alors ces approches-là, vous pourrez les avoir chez vous. Donc, dans votre maison, dans les réseaux domotiques, eh bien, on va essayer de faire ça. Parce que déjà, le réseau de Madame Michu, il n'est pas compliqué. C'est juste un, un lien internet avec un serveur DHCP ou des chose comme ça. Donc, lui rajouter l'IPV6, c'est n'est pas, pas très compliqué. Et puis à ce moment-là, les équipements seront, seront V4, V6. Par contre, dans une entreprise, bah, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que si je mets du V6, euh, est-ce que mon imprimante va parler V6 C'est pas sûr. Il hein, faut que je change les drivers de mon imprimante. Il faut les trouver. C'est pas, pas évident. Donc cette solution-là, elle n'est pas très réaliste euh, de manière générale. On va pouvoir en trouver dans des... Certains endroits, mais, mais pas partout. Dans le réseau, donc le tunnel, on, on l'a vu, hein, on, va, on regardera plus en détail après ces, ces différents mécanismes. Mais en gros, donc au niveau des, des tunnels, comme j'ai dit, vous avez soit des tunnels automatiques avec différentes technologies, donc genre 6-4, qui est une techno maintenant en déclin. Hein, vous avez euh, des pressions à l'IOTF pour dire « faut mettre ça à la poubelle ». Et par contre, vous avez une, euh, une dérivée de 6 qui s'appelle 6-RD. Donc euh, RD, je vous ai dit, hein, ça voulait dire Rapid Deployment. Et qui a été euh, mis en place par euh, Free. Et qui euh, simplifie et résout pas mal de problèmes qu'on avait avec 6 Donc cette solution-là marche bien pour euh, les opérateurs qui veulent déployer IPv6 euh, rapidement, à très très faible coût en utilisant leur infrastructure IPv4. Donc ça, on, on regardera plus en détail. Teredo est une solution de, de Microsoft que vous avez dans, dans, ve, dans, votre pile win, dans votre machine Windows 7. Donc quand vous la lancez, donc, elle va essayer de se connecter au réseau IPv6 en traversant les NAT, en utilisant donc, Teredo. Donc pareil, Teredo, je pense que c'est à déconseiller pour deux raisons. D'abord, en entreprise, c'est à interdire, parce que si vous mettez Teredo, ben, vous passez vos, outre vos politiques de sécurité, etc. Donc ça, c'est pas une bonne solution. Et euh, au niveau particulier, ça vous donne une mauvaise connectivité IPv6. Et donc ça, c'est un, un danger, qu'il y a dans, dans les réseaux, c'est, euh, par exemple, vous avez Google, et Google vous propose une adresse IPv6 ou une adresse IPv4. Donc la règle générale, c'est de dire on privilégie IPv6 par rapport à IPv4. Donc Madame Michu, qui lance son browser, va... Vous pourrez récupérer, donc via le DNS, une adresse, IPv4 de Google, une adresse IPv6 de Google. Et donc, envoyer ces paquets qui vont faire trois fois le tour de la Terre et qui vont arriver donc chez Google. Donc là, Google se retrouve à offrir, par défaut, une mauvaise qualité de service aux clients qui ont installé IPv6 en le sachant ou en ne le sachant pas. Avec Windows 7, vous n'êtes pas obligé de, de le savoir. Donc, c'est n'est euh, pas une bonne solution. Alors, en plus, bon, on en discutera peut-être cet après-midi, mais vous pouvez avoir même des solutions pires où votre réseau IPv6 est coupé. Donc, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre connexion en utilisant IPv6. Vous passez en timeout de TCP, 5 secondes. Puis vous essayez IPv4. Donc là, encore pire, ça vous ralentit les choses. qu'est-ce que vous faites Au bout de 5 minutes, vous êtes énervé, vous désactivez IPv6. Alors Google, pour euh, résoudre ce problème, pour l'instant, ne publie son adresse IPv4 qu'au site qu'il a identifié comme ayant une bonne connect... euh, Son adresse IPv6, pardon ne publie son adresse IPv6 qu'au site ayant indiqué une bonne connectivité IPv6. Par exemple, si vous êtes chez Free, Free, avec son mécanisme XRD, offre une qualité relativement correcte pour IPv6. Et à ce moment-là, quand vous faites des résolutions DNS pour avoir www.google.com, vous avez une adresse IPv6. Si vous êtes sur un réseau où vous avez que du terre ou des solutions, de méca des, des mécanismes de transition qui ne sont pas très bons, et bien à ce moment-là, Google ne vous donnera que l'adresse A. Ça, ça vient un peu à l'encontre de ce qu'on avait dit tout à l'heure au niveau du DNS, qu'on devait répondre toujours la même chose. Mais, bon, c'est Google, donc euh, mon droit. Et euh, donc, ça permet de résoudre ce problème. Parce que si Google ne faisait pas ça, sa seule stratégie, hein, c'est de dire je ne publie pas de quada, où je fais quelque chose du genre www.ipv6.google.com, qui permettrait donc de, de spécifier que l'on veut une résolution en IPv6. Donc c'est... Il euh, faut faire attention à, à ces mécanismes, parce que sinon, si vous avez une mauvaise collectivité, comme ces, ces deux solutions, et eh bien en fait, ça ne vous incite pas à passer IPv6, ça vous incite à le désactiver. Donc ce n'est pas l'effet cherché. Donc vouloir à tout prix avoir la connectivité, ce n'est pas la, la meilleure idée. Alors vous avez un autre tunnel, alors on en reparlera tout à l'heure, qui est ICETAP. Donc ICETAP, c'est plutôt dans une entreprise. Vous êtes le seul dans l'entreprise qui veut faire l'IPv6. Et vos ingénieurs système ne veulent pas configurer tous les routeurs en IPv6. Donc au sein de l'entreprise, on peut faire des tunnels pour encapsuler votre trafic IPv6 dans des paquets IPv4 qui traverseront donc le réseau de l'entreprise. Donc vous voyez dans ces solutions-là, en fait, la seule qui va vraiment être intéressante, c'est la dérivée de 6 to 4, donc 6 RD, qu'on verra par la suite. Et sinon, l'autre euh, type de tunnel, ce sont les tunnels. Alors, quand on parle avec les gens de France Télécom, je me fais tuer quand je dis qu'MPLS est une technique de, de tunnel. Donc je ne le dirai pas ici. Mais euh, donc, euh, utiliser donc MPLS qui permet de passer donc MPLS et multiprotocole. Donc multiprotocole, ça veut dire qu'on ne regardera jamais l'entête du paquet pour traiter un paquet dans le réseau, mais on regarde un label qu'on a rajouté. Et donc, au-dessus de ce label, on peut mettre n'importe quoi, donc de l'IPv6, de l'IPv4. Et donc, de cette manière-là, on peut faire traverser nos trames en IPv6 dans, dans le réseau. Donc ça, c'est une solution qui s'appelle FixPE et qui est très populaire chez les opérateurs parce que ça permet de faire de, de l'IPv6 euh, sur un cœur IPv4. Vous n'avez qu'à rajouter ou changer vos PE, c'est-à-dire vos routeurs de bordure, pour que eux parlent IPV6 avec vos clients. Mais en interne, dans votre cœur de réseau, vous ne changez rien. C'est totalement transparent. Donc ça, c'est une, une solution qui est très intéressante. Alors, vous avez les Chinois qui, eux, font le contraire. Alors vous savez que les, les Chinois ont le plus gros réseau IPV6 au monde. C'est normal, ils ont toujours le plus gros euh, tout au monde. Donc... Euh, mais comme il y a plus de Chinois, ils, ils, ils ont ça. Donc il y a un réseau qui s'appelle Cernet. Donc ils ont le plus gros réseau IPv6 au monde, qui connecte le plus d'utilisateurs au monde, mais qui a à peu près autant de trafic IPv6 que le reste du monde, c'est-à-dire 1 ou 2%, et le reste est, est du V4. Donc ils ont trouvé une méthode pour dire on va faire plus de trafic IPv6, c'est de créer une infrastructure V6, faire du MPLS, et derrière cette infraction MPLS, eh bien, transporter des, des paquets IPv4. Donc c'est la solution d'après, c'est-à-dire on fait notre cœur en V6, et puis on connecte les îlots V4. Donc on en rediscutera un peu, c'est des, des solutions intéressantes. Alors sinon, bah, vous avez les tunnels configurés. Donc tunnels configurés, comme je disais tout à l'heure, faut faire attention, mais ça peut être utile. Alors, première solution, c'est vous. Vous voulez une connectivité entre deux sites de votre entreprise et vous n'avez qu'un réseau IPv4, donc vous faites ce tunnel. Ou vous voulez tester de l'IPv6 et votre opérateur ne vous donne pas encore d'IPv6. Donc, vous avez un mécanisme qui s'appelle Tunnel Broker qui vous permet d'aller sur une page web et de demander un préfixe IPv6 pour faire du test. Donc en même temps, vous renseignez certains champs pour donner euh, votre l'adresse adresse IPv4 de votre routeur, des informations euh, pour vous identif identifier, et ça va configurer le routeur du côté de la société qui vous offre cette connectivité. Et donc vous, de cette manière-là, vous pouvez récupérer des préfixes et faire du test. Donc ça, c'est pas vraiment des... Enfin, si dire c'est pas pour les grands groupes mais on a eu des étudiants hein, qui sont partis en, en stage dans des boîtes, qui ont voulu tester IPv6 et la seule manière qu'ils avaient de récupérer des préfixes était donc de passer par des tunnels brokers. Donc 6XS, hein, vous vous rappelez le site où on avait été hier pour voir le, le classement des, des pays qui utilisent IPv6 et 6XS vous offre un, un tunnel broker, vous avez euh, euh, aussi un site au Canada, donc vous pouvez vous connectez à différents brokers pour avoir de, de la connectivité. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui ai fait ce slide, qui euh, est un peu affreux, je trouve. Ça n'a pas de mal de, de mes collègues. Donc, vous avez X et Y qui sont euh, des éléments de 6 ou 4. Et donc, en, en gros, ça vous dit qu'on peut faire l'un ou l'autre. Donc, passer de, de V4 euh, V6 ou de V6 à V4, soit en utilisant donc des approches de, de traduction, mais on peut aussi donc euh, faire utiliser des relais donc, pour euh, faire ce, ce genre de choses. Donc, ça, ça, ça revient en même, alors la traduction évidemment ça se fait au niveau 3, c'est censé être beaucoup plus générique que le relais, puisque le relais applicatif, vous devez euh, le faire pour un protocole, donc ça peut être HTTP, ça peut être, on verra, euh, que SSL peut être utilisé aussi pour euh, ce genre de proxy. Ce qui vous permet quand même de, de sécuriser, de passer aisément d'un protocole à l'autre. Donc moi, je n'aime pas trop ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même des, des grosses usines à gaz. Vous avez des implémentations qui existent. Hein. Vous avez une boîte au Canada qui s'appelle Hexago qui a, a mis en œuvre euh, la, tra la traduction. Mais les performances sont relativement réduites en termes de paquets parce que c'est quand même un, un phénomène complexe. Alors justement, euh, avant la, la pause, le repas, comment parler de, de traduction Donc vous avez dans les réseaux, donc le mot NAT. On va le, le maintenant lui rajouter des informations. Donc vous avez par exemple le NAT 4.4, c'est ce que vous connaissez à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire qu'on prend l'IPv4 d'un côté avec une adresse privée et on sort de l'autre côté avec une adresse publique. Donc on a aussi donc, le NAT 6.4 et le NAT 4.6, qui correspondent à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire on traduit et on passe d'un protocole IPv4 à un protocole IPv6 ou dans l'autre sens. Et puis, vous avez aussi un autre NAT qui est en cours de définition à l'IOTF qui s'appelle NAT66 et donc qui permet d'introduire du NAT dans le réseau IPv6. Alors, il y a, évidemment, quand vous dites ça, généralement, vous allez vous retrouver avec tout le monde qui va vous cracher à la figure à l'IOTF en disant, bah, IPv6, ça a été fait pour ne pas avoir de NAT, et vous voulez introduire du NAT. Alors, il y a une solution, c'est que normalement, ça ne s'appellera plus NAT dans quelques jours, et donc comme ça, il n'y aura plus de problème de, de susceptibilité autour du NAT. Alors, il faut voir que donc, ces NAT-là sont complexes, hein, ils ont besoin d'état pour fonctionner. Le NAT 6 c'est quelque chose qui est relativement plus léger, et donc peut permettre de résoudre certains problèmes et donc certaines personnes adorent cette, euh, cette solution et permet par exemple de fonctionner avec des, euh, un préfixe ULA dans votre entreprise. Donc l'idée c'est que vous avez un ULA ici, c'est-à-dire que à vous allez sur un site, vous créez un truc en FD euh, quelque chose et donc là vous avez un préfixe qui vous appartient mais que vous n'avez pas le droit de router sur Internet. Donc, ça équivaut à un 10-8 en IPv4. Et ce que l'on fait, donc quand vous avez un paquet, vous envoyez donc une adresse, donc ULA, qui est votre préfixe global, non routable, site ID, interface ID, vers le serveur que vous voulez joindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici au niveau du NAT66 Eh bien, c'est qu'on va changer cette adresse-là par une adresse qui va être le préfixe global, le site ID, prime, et mettons l'interface ID vers le serveur. Alors, quelle est l'astuce du NAT66 C'est qu'on va choisir, vous rappelez le checksum dont on avait parlé hier. Hein, on prend l'entête, on a le niveau 3 ici, le niveau 4, et les données. Et on avait défini donc un checksum, on a rendu obligatoire en IPv6, un checksum qui comportait certaines informations de niveau 3, et toutes les informations de niveau 4 et les données. Donc là, quand j'ai fait mon changement ici, je suis passé de ULA à Global Prefix. Donc ce que je vais faire, c'est choisir la valeur du site ID pour qu'elle soit neutre, pour que le changement soit neutre. Donc si en faisant ça, par exemple, je faisais plus 10, et bien en faisant ça, je vais faire moins 10. Et donc en changeant ces deux valeurs-là, en fait, je ne change pas la valeur de mon checksum. Et donc, de cette manière-là, je n'ai pas besoin de, de changer autre chose, ni les numéros de port, ni rien. Je fais juste cette translation. Alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est que derrière, je vais apparaître comme un préfixe global. Donc, l'autre avantage, c'est que si quelqu'un veut me joindre, il peut me joindre. Parce que ça, c'est juste une opération mathématique. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'état pour savoir qu'est-ce qu'on avait donné ou pas. On fait juste une translation. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, euh, ici, quand c'est que là, le mot translation, il n'est pas vu en anglais, translation, traduction, mais il est vu en français, translation, c'est-à-dire déplacement. On déplace notre espace d'adressage de tant de, de blocs dans, dans l'espace d'adressage. Donc, on garde la bijection entre les adresses internes et les adresses externes. Donc, c'est euh, un mécanisme intéressant parce que, ici, vous gardez une stabilité. Si vous changez d'ISP, bah, vous n'avez pas à changer ici. Vous gardez votre réseau. Par contre, vous avez juste à changer la configuration ici. Donc, ça, c'est les avantages. Les, les inconvénients. Bah, si vous voulez être joint de l'extérieur, bah, ce n'est pas l'adresse... La machine n'a plus la même adresse à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça, on perd de ce côté-là. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir un DNS qui va prendre en compte les adresses externes. Mais si vous voulez les communications en interne, vous devez avoir un autre DNS ou un DNS à deux faces qui va répondre ici quand on l'interroge en interne avec les adresses ULA et quand on l'interroge au niveau de extérieur avec les adresses globales. Donc, ça rend les choses plus compliquées d'un autre côté. Alors, ça, c'est à vous de voir, hein, quand vous êtes administrateur système, qu'est-ce que vous voulez privilégier. Si vous voulez privilégier une stabilité de votre plan de numérotation en disant, j'ai que des, clients, des trafics sortants et j'ai peu de trafics entrants, c'est une solution qui, qui marche bien. Si, par contre, vous voulez avoir du trafic entrant, eh bien, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Ok Donc voilà, c'était juste pour gagner 10 minutes pour euh, arriver à l'heure du, du repas. Donc euh, on verra tout à l'heure, après la pause, donc les, euh, les différents mécanismes de traduction, que j'ai, d'intégration dont j'ai parlé tout à l'heure.